Le 3 Cet événement incroyable que tout le monde attend chaque été. Des jeux à venir, des jeux qui vont être en 2019 ou d'autres jeux mystérieux ou des jeux cachés ou des jeux euh, qu'on entendait des milliards d'années et que du coup ils ressortent aujourd'hui. Bref, c'est ça le 3. Et du coup je me suis dit, hmm, voyons voir qu'est-ce qui se passe sur Youtube. Oh, il y a pas mal de gens qui critiquent le 3. Pourquoi bon, ben, je vais faire ça Du coup, j'ai décidé de critiquer le 3 avec les jeux qui proposaient et quelques actualités qui proposaient et comment c'était leur conférence. Mais attention, certains jeux qui vont être présentés seront des jeux où par exemple ce sera des jeux où je n'ai pas jouer ou des jeux que je connais pas et souvent je peux avoir des réactions comme ça si par exemple c'est un jeu tout nouveau qui sort je peux faire hmm, pourquoi pas si c'est un jeu où par exemple tout le monde attendait des milliards d'années et que je n'ai pas joué les premiers ou que j'ai joué un tout petit peu le jeu et que j'ai pas joué trop longtemps je vais avoir cette réaction ouais c'est pas mal donc c'est normal si par exemple je dis un truc un peu négatif sur un de vos jeux que vous attendez à l'E3. Voilà comme ça c'est dit. Mais le problème c'est que je n'ai pas vu toutes les conventions de l'E3. Du coup j'ai décidé d'aller sur jeuxvideo.com, mon site, pour tout simplement voir les avis et les résumés de ce qui s'est passé. A la fin je vais tout simplement élire à peu près ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Comme par exemple il y aura la pire conférence, la meilleure conférence, la conférence la plus rigolote, les top 5 jeux que je voudrais bien acheter et ensuite la surprise inattendue. Donc c'est parti. Je tiens à préciser quand même que cette vidéo est en deux parties. Je prendrai seulement les cinq premiers de la conférence et les cinq prochains arriveront la semaine prochaine. Ou dans deux semaines. Pour varier un peu le style vidéo. Et aussi parce que je suis un peu en retard. Bonne vidéo. La conférence électronique Art était. Bah c'est comme tout le temps, hein. c'est un peu du caca, hein. ils me sont montrés quand même un Battlefield 5 où ils vont devenir un mode euh, Battle Royale, un FIFA 19, donc bon, euh, moi je suis pas trop foot, un truc par rapport à Origin. donc bon, euh, bof, un, des informations sur Star Wars, des jeux américains, euh, de basket, de football américain, un Commander et Conker où bah, tout le monde euh, n'aimait pas, on dirait, et ensuite euh, Antenne qui est pour moi le, le petit fiston de, euh, de Titanfall, donc bon, voilà, du coup, ma bah, note finale, euh, Truc nard zéro. Non, en vrai, il y a eu quand même quelques surprises à ah, voir. Faites pas. Hein. Moi, je suis plutôt sympa quand même pour les certains jeux. Par exemple, il y a Uravel 2 qui est quand même un jeu très mignon, très sympa. J'ai acheté euh, par exemple Unravel 1 à 10 euros grâce au pack et Art trucs à Family. Et franchement, bah, faire une suite sur un jeu assez mignon et qu'en plus on peut jouer en coop. Mais bon, je ne sais pas si par exemple on peut jouer à 10 000 km euh, d'un copain du nord et que moi je suis au sud. Voilà, bon, après, jouer en coop, ça peut être intéressant. Et même que si t'as pas d'amis, bah tu peux jouer tout seul avec l'autre personnage. Et ensuite, il y a un autre jeu où je bah, ça m'a surpris quand même c'est Sea of Sea Solitude. Et donc, on, à peu près ce qu'on a pu voir vite fait, c'est que c'est l'histoire euh, d'un euh, monstre tout noir dans un décor joyeux et franchement je trouve l'idée assez intéressante donc euh, moi je le soutiens quand même ce petit truc donc bah au final euh, deux jeux sur euh, bah, sur tous les jeux qui présentaient les trucs ah hein, écoutez hein. World Premiere Exclusive. Exclusive la conférence Xbox elle était quand même assez intéressante déjà la conférence c'était sympa avec pas mal d'ordinateurs pour dire qu'on va jouer à un petit jeu rigolo ou peut-être un jeu que tout le monde a tenté. alors Halo à finit c'est un jeu où j'ai jamais joué, donc bon je peux pas dire si euh, s'il est bien ou quoi. Mais bon, si les fans sont contents et qu'ils hurlent en disant Waouh c'est Master Chief et tout, c'est trop bien, il y aura la suite d'halo", voilà je pense qu'ils vont être contents quand même. Et moi je pense que le jeu a l'air comme sympa. Ensuite, il y a Ori and the Wild of the Whips. T'as vu comment je fais bien l'anglais Qui est un jeu assez sympa, tout mignon, que j'ai déjà vu quelques gameplay, enfin quelques images sur le jeu sur Steam. Et il m'a l'air sympa, il faudrait que je l'achète un jour, le premier ori. Et franchement le scénario euh, à l'heure que d'habitude, c'est-à-dire bah, avec des trucs sombres et tout, hein, voilà. Hein. Ensuite il y a Shikiro Shadow Tide Twice. Et franchement ce jeu qui est fait par Force Software, qui est tout simplement Dark Souls. C'est un jeu comme Dark Souls je dirais vite fait et que... tu euh, peut ressusciter une seconde fois. Bah du coup j'ai détruit un peu la... le nom du jeu quoi, hein, on va dire. Ensuite Fallout 76. Comment dire, ce Fallout 67, bah déjà il m'a niqué euh, mon, euh, ma nuit hein, parce que je tiens à dire qu'ils ont fait un live euh, PEDESTA. Il y a eu des choses mais vite fait quoi, c'est genre euh, on s'amuse et tout, et puis euh, moi j'étais genre à minuit, oh putain Mais après le jeu, vu vite fait, euh, sans parler, euh, car à la conférence PEDESTA qui va parler, on reviendra tout à l'heure, ça a l'air un très bon jeu, même si j'ai pas joué vraiment beaucoup à Fallout, Bon, vite le 4, mais... mais voilà. Ensuite, il y a ce Half-Some Adventure of Captain Spy. Pour vous dire, c'est que ce jeu, bah, au début, je m'attendais pas que c'était les créateurs de La Fistrèche. Déjà que La Fistrèche, c'est le premier épisode, donc je me suis fait spoiler évidemment parce que je voulais savoir comment c'était le jeu. Et en vrai, bah, il a l'air intéressant, c'est l'histoire d'un petit garçon, hein ça changera un peu des trucs adolescents, hein du coup, bah, ça a l'air intéressant, hein franchement. Euh... Ensuite, on a Craft Out Tree. Et comment dire, ce jeu, bah, il m'a l'air assez hilarant, mais en même temps, ça me fait penser un peu à Saints Row, quoi. C'est rigolo et tout, on s'éclate. Mais après, j'ai vu quand même un peu plus, c'est plus, c'est un peu moins que Saints Row, Mais voilà, quoi. C'est quand même drôle, intéressant, et qui a surtout Thierry Crew. Ensuite, Metro et Sodus, qui est, bah trop quoi et les jeux métro bah j'en ai pas joué beaucoup donc bon euh, je peux pas dire de plus à part que c'est euh, qu'il a, a des phrases russes donc c'est la rigolo voilà c'est tout ensuite qui donne r3 je vous le dirai à la conférence square enix hein, parce que bon sinon on va se mélanger les pinceaux et... ensuite forza horizon 4 je n'ai jamais joué à un seul forza et les jeux de voiture je suis pas trop mon style ensuite on l'a quelques dsc de sea of Thieves qui m'a l'air intéressant donc euh, pourquoi pas pour faire continuer un, un peu vivre le jeu hein. ensuite un jeu animé Ah, pardon, Excusez-moi, Tile of Wesperia, Definitive Edition. Je suis pas trop animé, on va pas trop critiquer ça, on va mettre moyen, ok Ensuite, on a Wii Happy Few, qui est un jeu euh, que j'aimais beaucoup, parce que son idée hein, était un peu drôle. C'est dans un univers où tout le monde prend de la drogue, et ça la rend, et que, bah, je l'ai trouvé très drôle niveau graphisme. Et voilà, très franchement, ça a l'air de donner des bonnes idées. Ensuite, on a ce Division 2, et ça on parlera sur Ubisoft, hein, parce que sinon, on va encore mélanger le pinceau. <rire> Ensuite <rire> <rire> bon passons. Et ensuite la grosse exclusivité. Mon Dieu, est-ce que c'est ce qui s'est passé dans le chat de Twitch Des spams de Skate 4 Est-ce que ce sera forcément avec Tony Hawk Mon Dieu, pas mal de révélations incroyables. Un jeu de Skate que j'ai jamais, jamais joué, à un jeu de Skate de toute ma vie, mais qui peut être intéressant. Est-ce que on va l'avoir Est-ce qu'on va voir le jeu que tout le monde attendait, Skate 4 Ah session, session. Ouais ouais. Ok bon suivant. Ensuite on a Shadow of the Tomb Raider. Bon bah, ça on va parler. Ensuite on a Tunique et franchement Tunique bah c'est une bonne grosse claque que j'ai eu, c'est genre euh, m'attendais pas que ce jeu soit mignon et très beau. Comment dire les graphismes sont un peu polygones et je trouve ça très mignon, très sympa, très joli. Franchement je pense que.. Euh, franchement je, je l'attends sur Xbox. Mais il est déjà sur Steam donc bon, je vais l'acheter directement sur Steam. Ensuite on a Jump Force, bon c'est un jeu où on mélange les animés et tout, voilà, passons. Ensuite on a un petit DSC Cuphead, et comment dire, bah les fans se sont totalement masturbés sur le nouveau personnage. Non mais je vous dis directement, il hein, y a eu des fanarts, il y a eu des trucs, ils, ils sont occupés que elles, hein. Ensuite on a Daylight 2. Alors Daylight 2, j'ai vu quand même quelques gameplays, j'ai déjà vu euh, des vidéos. Et franchement, faire une suite sur ce jeu, ça pourrait être intéressant. Il faut savoir comment ça se passe le sérieux, parce que le premier scénario c'était juste un mec qui se faisait un groupe et après, euh, bon, je vais pas dire la suite quoi. Et franchement, je m'attends pour euh, cette petite suite qui m'a l'air intéressante, où par exemple, tu fais tes choix et ça change un peu le truc. Ce que j'ai compris hein. Ensuite on a du bon Capcom qui est Devil May Cry 5 Vous vous souvenez comment j'ai joué au premier hein Fais pas de roulade putain ah. Je suis mort ou... Ah. Il s'est suicidé avec moi <rire> Vous êtes une merde <rire> Bah là ça a l'air quand même assez intéressant et bah c'est comme j'ai dit C'était le premier jeu que j'ai joué de T'es mis c'est que le premier donc bon, on peut voir comment ça se passe avec le 5, hein, même si je connais pas trop la série. Et ensuite là, il y a eu une nostalgie du profond du cœur pour toutes les fans, qui est bien sûr Toad. Alors, au début moi je me suis dit, pourquoi pas, hein, même si j'ai jamais joué à un Toad, mais que je me rappelle beaucoup sur une musique. Voilà, c'est fait. Et comment dire, euh, pour un petit jeu euh, très ancien que tout que tous les fans attendaient, je trouve ça intéressant. Ensuite, Jusqu'os 4, c'est Square Enix, donc on verra ça plus tard. Et ensuite... Ouh... Là, il y a eu, euh, genre, euh, la mini-crise cardiaque en passant par la joie. Parce que, comment dire, il y a eu Gear Pop. Hé, et, et comme on dit... Euh... On l'oublie <rire> Parce que, bon, euh, mettre des figurines pop, c'est bon, quoi. Moi, le prochain jeu que je vais mettre, ce sera Rayman figurine pop ou, euh, je sais pas... Euh... Ah quoique, oui, un jeu d'Arcos Réaction Pop, ça peut être pas mal. Mais ensuite, là, il y a eu Kerofoir 5. Et comment dire, c'était très rapide parce que déjà, le Call 4, je sais pas quand il, quand il était créé. Mais là, BAM, le 5. Et ensuite, on a eu des célébrités incroyables. Comme par exemple, le créateur de Divinity qui dit, il est de retour. Ensuite, on a eu un traducteur à côté de lui. Hein. Ensuite, on a eu le célèbre Philippe. Ensuite, on a une dame qui parle tout simplement euh, des Isbos Kempas. I ain't et ensuite on a le célèbre Toad. Alors évidemment Toad, vous savez pas c'est qui mais c'est en quelque sorte celui qui vous force à acheter Sky. Voilà. Et ensuite là il y a eu la petite surprise que on s'attendait pas qui est tout simplement un hack de bah, la conférence Xbox et là on la cyber 77. Et là tout le monde gueule en disant ⁇ Waouh Ce jeu !⁇ et Moi, j'étais là. Au jeu ou c'est déjà, euh, déjà présenté. Et pour vous dire, bah, c'était un jeu où j'ai jamais vu. Donc franchement, euh, le jeu m'a l'air sympa. Hein. Pourquoi pas un jeu cyberpunk où euh, il y a l'air d'avoir des idées. Le style est sympa. Très franchement, je pense qu'il m'a l'air intéressant. Bethesda. À gagner. Non, mais je vous dis directement parce que il euh, y a beaucoup de jeux hype et il euh, y en a des antennes. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Déjà, on commence par un concert. Bon, certes, c'est du métal ou du rock, je sais pas, j'ai pas vu la, la conférence Bethesda et c'est quand même drôle. C'est quand même intéressant, et en plus c'est pour présenter Rage 2 donc ça va bien dans le thème, donc ça a l'air intéressant. Après j'ai vu quand même vite fait Rage 2 et même si je n'ai je, pas joué au premier, ça m'a l'air un peu euh, plus drôle que euh, le premier. Mais bon, il a l'air quand même intéressant. Mais là, d'un coup, une grosse claque là, il y a eu des grosses claques -claque qui sont passées. Déjà un nouveau Doom, bon, je suis pas trop dans la série, mais euh, bon, c'est un jeu quand même extrêmement génial, avec beaucoup de sang, beaucoup de violence, et comment dire, mettre un nouveau Doom, bah j'ai un peu peur, je dirais, mais bon, après le Doom qui est sorti en 2016, ça fait quand même deux années, quand même, pour qu'il y ait un nouveau Doom. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais après, pourquoi pas Je ne dis pas le contraire. Ensuite, il y a un DLC prêt. Eh ben, en tout cas, je suis pas prêt de l'acheter avec mes prêts. <rire> Ensuite, Young Youngblood. Alors, j'ai vu quand même quelques gameplays de Wawostein. C'est comme du Doom, en quelque sorte. Sauf que c'est un peu à l'époque des nazis. Et, comment dire, je trouve quand même génial. hein. Mais bon, quand même, le jeu a été pas mal récompensé pour pas mal de récompenses. Et pourquoi pas mettre un nouveau Un Young, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas j'ai j'ai pas vu comment c'était le young blood mais il l'intéresse ensuite on va parler du fallout 76 comme j'ai dit tout à l'heure c'était un très bon jeu mais maintenant que euh, quand on est dans la conférence Bethesda ça nous montre quelque chose de différent parce que il y aura un mode multijoueur comme je vous ai dit fallout c'est pas trop euh, une série que je connais vraiment mais avec fallout 76 il si y a un mode multijoueur et qu'il y a un copain qui est fan de ce jeu et qui pourra m'expliquer tout ça peut être intéressant comme ça il pourra m'expliquer comment euh, fabriquer des trucs ou des trucs comme ça et même s'allier euh, ça va être génial et après on pourra rencontrer d'autres joueurs donc pourquoi pas j'aime beaucoup l'idée de faire un Fallout multijoueur. d'ailleurs on va rester un peu sur du Scarim parce que il y a les jeux de cartes et oui tout le monde attendait les jeux de cartes sur Scarim <rire> mais c'est même pas Skyrim le nom du jeu c'est Underscroll scroll quelconque mais aussi ce Insta scroll si c'est là et pour vous dire tout le monde était hypé, tout le monde était content et moi bah j'étais euh, genre content mais alors attention attention hein. je, je suis content mais ça veut pas dire que je déteste le jeu hein. non non c'est juste que je joue pas trop uh, c'est pour ça. Tu peux poser la soirée sur le pouce rouge s'il te plaît Sur Elder Scrolls 5 était quand même bien. Il y avait quand même des bonnes idées, une bonne aventure, etc. J'ai joué un peu et bon, je me suis arrêté parce que je voulais m'acheter un cheval et j'avais trop la flemme. Mais c'était mon style de jeu que je m'ennuyais. Donc c'est normal, c'est à cause de moi. En fait, pas. Et si sur Elder Scrolls 6, tous les fans attendaient de cette annonce incroyable et que même que certains ne s'attendaient pas, je trouve quand même assez sympa. Mais le problème, c'est que c'est juste un plan avec juste le logo. Donc. J'ai un peu peur, mais pourquoi pas, hein, si, si à le 3 prochain, il présente un peu plus de tétas sur le jeu, pourquoi pas, on attend des nouvelles. Et ensuite, il y a un petit dernier jeu qui était quand même assez intéressant, même s'il si n'y a pas grand-chose, te s'appelant star Starfield. Alors, ça a l'air un jeu espace je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais ça m'a l'air intéressant, ça a l'air très beau, donc voilà, j'avais que ça à dire. Du coup, même si PETESTA a eu des moments de malaise... Well, thank you, Tim. <rire> Ils ont présenté quand même des pas mal de jeux et je pense qu'ils ont gagné l'E3 facilement. Uh, put a sock in it. Uh -oh. Et maintenant on va parler de DevOver Digital. Et pour vous dire c'est que DevOver Digital c'est mes meilleurs éditeurs de jeux indés de tous les temps. Enfin, la première fois que je les ai vus sur Hotline Miami, bah je pensais pas qu'ils allaient enchaîner sur plein de jeux, hein, et donc tous les jeux sont carrément drôles, bien faits et amusants. Et voir DevOver Digital à l'E3, la première fois, c'était hilarant. Même s'ils présentaient que deux jeux intéressants et quelques jeux un peu masqués que certains ne sont pas encore sortis comme Hype ou haute. bah cette fois-ci là, ils ont décidé de montrer que trois jeux. Même si Star Wars 4 n'est pas été montré à l'E3 et ce talos Principal 2, même si ce Talos Principal 2 n'est pas encore je le croyais donc bon voilà. Bah comment dire, c'est normal, hein, c'est des éditeurs indépendants, donc pas besoin de les critiquer violemment. Ils arrivent déjà à faire un, un truc assez drôle que euh, certains sont, sont malaisants, n'est-ce pas Bethesda yeah Même s'ils ont gagné le 3, mais bon. Et là, pour les trois jeux qu'ils ont montrés, ils a l'air quand même tous intéressants les uns vers les autres. Comme par exemple, Scum, qui est tout simplement un open-vol survival, bah je le trouve quand même l'idée assez intéressante et... Bon, certes, c'est comme du déjà-vu, c'est c'est répétitif, mais cette fois-ci, il y a quand même des idées. Notamment un putain de robot géant Et aussi un gros qui est devenu un zombie Tellement de folie Donc bon, j'attends quand même des mises à jour parce qu'il est en Early access. Ensuite, il y a My Friend Et pour vous dire, c'est que ce jeu m'a l'air quand même assez drôle et assez intéressant. Notamment pour le principe du jeu qui est tout simplement tiré de gauche à droite comme un la Miami. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus ouvert et qu'on peut s'amuser un peu partout. Bon, c'est pas comme de la Miami où c'est de la 2D et que tu te déplaces un peu partout et que là, c'est carrément une ligne droite, direction que il faut y aller. Mais il y a quand même un peu le fun avec les musiques classiques donc je sais pas si les musiques classiques seront dedans parce que quand ils ont présenté le jeu il y avait de la musique classique donc pourquoi pas, j'ai beaucoup l'idée. Et après, bah, je voudrais bien savoir le scénario assez rigolo du jeu. Quoi. Mais pour moi, je pense que ça a l'air un jeu très drôle et assez hilarant. Et ensuite, là, il y a eu le jeu que je me suis posé quand même quelques questions, mais après quelques recherches, j'ai compris pourquoi. C'est que il y a Metal Wolf xd <rire> Et comment dire, cette surprise m'a beaucoup surpris quand même, car premièrement c'est un jeu que je connaissais pas, et aussi que c'est un remastered, et oui ça m'a surpris parce que ce jeu était créé par From Software avec Devolver Digital, et qui est daté en 2004. Richard mais après la conférence c'était quand même hilarant, et euh, bon, j'aimerais vous présenter quand même un truc, acheter cette pièce à 150$, oui ça m'a fait marrer et du coup <rire> j'ai envie de l'acheter, mais sauf que je suis un peu pauvre pour l'instant. Et avant la fin euh, de Metal Wolf KO, il dit, il y a eu quand même une surprise assez intéressante. Bon, c'est pas un jeu ou autre chose, c'est juste que ça va être tout en temps l'humour et ce euh, sera une série de le 3 on va dire, pour des voleurs Car euh, il y a l'air d'avoir un scénario dedans, qu'il y a des suites par rapport à ce qui s'est passé dans la conférence 2017 et euh, surtout qu'à la fin, il y a une référence à R.O.C.O.M. Donc bon, c'est quand même bizarre de voir une série à voilà, l'E3, mais pourquoi pas, j'aime beaucoup l'idée. Il faut juste savoir comment ça va se passer pour les autres conférences, donc voilà. Donc pour moi, Developer Digital, c'est vraiment du XD Et pour terminer cette vidéo, on va parler vite fait de la conférence Square Enix. Alors, vous dire, c'est que certains jeux ont été présentés sur la conférence Xbox, e donc je vais pas en parler, sauf ce que j'ai gardé pour Square Enix, pour les soutenir un peu quand même. Ouais, Square Enix, franchement, vous êtes nuls, vous avez présenté des jeux que euh, la Xbox e conférence a déjà présentés, vous êtes vraiment nuls. Et en vrai, il y a quand même des différences. Regardez par exemple le premier jeu qu'ils ont présenté, Shadow of the Tomb Raider, ils ont montré quand même un gameplay. Et pour la... le gameplay, c'est comme pour les premiers jeux de Tomb Raider de cette génération. Même si... Je n'ai pas encore joué le premier et que j'ai hâte d'y commencer. Bah, je trouve quand même que euh, je veux savoir à peu près l'histoire, qu'est-ce qui se passe sur euh, cette pauvre Tomb Raider quoi. Bref, je pense que Shadow of Tomb Raider a l'air quand même très intéressant. Ensuite, on parle de Final Fantasy XIV Stormblood, qui est juste une annonce pour dire qu'il y a un patch. Captain Spirit bon, j'en ai parlé sur la conférence Xbox. Ensuite, un nouveau Dragon Quest, qui est Dragon Quest XI. Et pour vous dire c'est que euh, certes j'ai pas beaucoup joué à beaucoup de Dragon Quest, mais je trouve quand même qu'il a l'air quand même encore intéressant c'est un Dragon Quest classique, mais cette fois-ci, là quand même sur une couverture de la chaquette du jeu, quand même deux mondes, le côté du bien et le côté du mal. qu'est-ce qu'il faut faire un choix Je ne sais pas. Donc bon, intéressant. Et surtout qu'il y a un petit vieux rigolo, donc je peux le prendre. <rire> Ensuite, il y a Kidon r 3. Bon présenté à la conférence Xbox et il n'y a pas beaucoup de différences au niveau gameplay juste quelques scènes d'en plus vite fait quoi mais voilà et sinon qui donne R3 bah, il est quand même cool mais le seul problème que j'ai avec ce jeu ce n'est pas, est, est pas... il est pas mauvais le jeu en fait hein. c'est juste que c'est juste que j'ai jamais joué un seul qui donne heart et pour vous dire pourquoi parce que je sais pas quel jeu commencer à jouer parce que il euh, y a le premier, il y a le second, le troisième mais il euh, y a le 1.5 y a euh, des trucs sur TS, des trucs comme ça. Et voilà, il y a plein de trucs quoi, il des on dirait qu'il y a des mises à jour Minecraft tout le temps sur ce jeu quoi. Donc bon, même si qui euh, donne R3, c'est quand même un très bon jeu et que même si euh, je ne connais pas la série et que j'ai jamais joué à un jeu, il est quand même intéressant. Voilà. Il y a aussi qu'il le monde de Raf. Donc voilà. Ensuite, il y aura des jeux qui vont sortir sur console comme Nier Automata sur Xbox, Octopa à valeur sur Switch que j'ai essayé la démo sur Switch et il m'a l'air intéressant. Après Nier Automata, il est déjà connu donc bon, je, je voudrais bien y jouer aussi. Et ensuite là il y a Just 4 et pour vous dire il y a une putain de tornade. Mais après c'est quand même un Just Cause c'est toujours hilarant donc bon j'ai joué que au 2, le 3 il est quand même hilarant et le 1 j'ai pas encore joué et du coup le 4 il a l'air comme hilarant. Avec les problèmes de météo. Et ensuite, on va terminer sur deux petits jeux tout nouveaux. Comme Babylon Fall. Ou comme j'ai réagi la première fois, j'ai fait Babylon Babylon et après, il y a un autre jeu qui m'a l'air quand même assez intéressant, même si je pense que certains s'en fichent un peu. C'est Quiet. Et en voyant un peu comment ça va être le jeu, ça m'a l'air un peu hilarant. Juste un mec, qui, un mec qui ne parle pas, donc ça annonce à peu près la couleur déjà. Et avec quand même des petits trucs assez rigolos. Donc je pense que ça m'a l'air un bon jeu. Mais pour ce temps, c'est prévu pour quelques années. Donc... Bon, pour ce temps, voilà, je trouve quand même le jeu intéressant. Du coup, même si Square Enix a quand même présenté des jeux, et que c'est des jeux où la Xbox a déjà présenté, bah, c'est pas grave, hein, ils ont quand même montré deux jeux quand même intéressants qui m'intéressent, qui pourront m'intéresser, même si Babylon, je sais pas si ça sera un Dark Souls, multijoueur, petit joueur, en voyant à peu près que, bon, on se fait quand même défoncer par des monstres. Mais voilà, je trouve que quand même Square Enix, avec deux petites nouveautés, ça m'a passé, quoi. Et maintenant, on va parler de Limited Run. Tiens, je me demande, c'est quoi déjà, Limited Run